Le processeur CPU est le cœur de beaucoup d'objets avec des composants électroniques comme votre téléphone, votre ordinateur. En bref, le CPU est de partout. Mais savez-vous son histoire et comment fonctionne-t-il Parlons du processeur. Avant de voir son fonctionnement, voyons ensemble son histoire. Un CPU, qui veut dire central processing unit, est le cœur de beaucoup de composants électroniques, comme nous l'avons dit, et exécute des programmes informatiques. La voie de la miniaturisation des composants des pièces électroniques, grâce aux transistors, c'est-à-dire des dispositifs à trois électrodes, qui permettent de contrôler un courant ou une tension, a permis de réduire la place que prenait un ordinateur. Car, si vous ne savez pas, les tout premiers ordinateurs pouvaient prendre des états entiers. Les premiers processeurs étaient faits de tubes électroniques ou de relais électromécaniques. Qui a créé les processeurs? Et bien sûr, la question que vous vous demandez. Eh bien, plusieurs personnes ont eu la même idée en même temps. Mais un seul homme a retenu toute la gloire. Et il était l'ingénieur Ted Hoff de Intel Corp en Californie. Avant l'arrivée des ordinateurs d'aujourd'hui, les ordinateurs comme les NIAC devaient être physiquement encablés avant d'exécuter chaque programme. C'est pour cela qu'on les a appelés ordinateurs à un programme. Les premiers processeurs sont arrivés avec les ordinateurs à programme enregistrés. C'est un ordinateur qui enregistre les instructions des programmes et les exécute dans sa mémoire vive. Cette idée était déjà présente pendant la conception de l'ENIAC, mais a été mise de côté. Plusieurs technologies ont facilité la construction de dispositifs électroniques plus petits et plus fiables, comme le transistor que nous avons vu. Les processeurs transistorisés des années 1950 n'ont plus besoin de faire appel à des éléments de communication encombrants, peu fiables et fragiles, comme les tubes à vide et les relais électromécaniques. Avec cette amélioration ont été construites une ou plusieurs cartes de circuits imprimés contenant des composants distraits. Cette amélioration a permis de créer les circuits intégrés, qui est un composant électronique reproduisant une ou plusieurs fonctions électroniques plus ou moins complexes. En 1964, IBM a présenté son architecture d'ordinateur System360 qui a été employée dans une série d'ordinateurs qui pouvaient exécuter les mêmes programmes à différentes vitesses et performances ce qui était très important car souvent les ordinateurs étaient incompatibles entre eux les ordinateurs à transistors ont permis une meilleure fiabilité et consommant moins d'énergie ils ont permis aux processeurs de fonctionner à des vitesses beaucoup plus élevées en juin 2008 le supercalculateur IBM est le premier à franchir la barre symbolique du petaflops, qui est une unité de mesure de la vitesse d'un système informatique. Novembre 2008, c'est au tour du supercalculateur Jaguar de Cray. Avril 2009, ce sont deux seuls supercalculateurs à avoir dépassé le pétaflops. En novembre 2015, le supercalculateur chinois Tian 2 a dépassé les 33,86 petaflops. En matière de record, la tendance semble être au ralentissement depuis les années 2008. Maintenant que nous avons vu son histoire, parlons un peu de son fonctionnement. Contrairement à ce que les personnes pensent, le processeur n'est pas une unité de calcul. Mais en fait, cette unité de calcul est directement intégrée au CPU. Le processeur est composé de plein de petites unités, une unité de calcul, une unité de contrôle, une unité d'entrée-sortie, à une horloge et à des registres. L'unité de contrôle décode des, des instructions, choisit les registres à utiliser, gère les interruptions et il fait appel à l'unité d'entrée-sortie pour communiquer avec la mémoire ou les périphériques. En bref, comme son nom l'indique, elle contrôle tout. L'horloge doit fournir un signal régulier pour synchroniser le fonctionnement du processeur. Elle est présente dans les processeurs synchrones mais absente sur les processeurs asynchrones et les processeurs autosynchrones. Mais oui, c'est clair. Pour résumer, L'horloge est juste au présent sur le processeur synchrone, c'est-à-dire qui marche avec une horloge. Les registres sont des petites mémoires internes très rapides comme la RAM. Un plus grand nombre de registres permettra au processeur d'être plus indépendant de la mémoire vive. L'unité d'entrée-sortie gère les échanges d'informations entre le processeur et les périphériques qui lui sont associés. Bref, nous n'avons pas parlé de toutes les unités d'un CPU. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs petites unités et qu'elles collaborent entre elles. Tout tient dans un minuscule composant, donc logiquement, il chauffe. Mais pour cela, nous avons des systèmes de reprétissement qui font bien le travail. La loi de Moore a été inventée en 1965 par Gordon Moore, qui constate que la puissance des processeurs doublait de puissance depuis 1959, date de leur invention mort avait affirmé dès 1965 que le nombre de transistors par circuit de même taille allait doubler, à prix constant toutes les années, et se fait vérifier encore aujourd'hui. Merci d'en regarder cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager cette vidéo. Si vous hésitez à acheter la requête Tion, je vous mets un test dans la description. A plus.